La nourriture qu'on propose, c'est une nourriture saine. On essaye de faire un, un assiette équilibré à, à chaque midi. Euh, on utilise les produits locaux, on utilise des, des, des pro quelques produits bio et des choses, enfin des, des, des produits de saison aussi. Il y a beaucoup de boissons naturelles, enfin, il y a toute cette, cette partie dans la nourriture. Mm -hmm. Après, il y a aussi avec le matériel, on essaye d'utiliser des matériels qui ne sont pas très polluants loin, mais c'est quand même très difficile parce que les, la machine, par exemple, ça, la machine, elle consomme beaucoup d'eau ouais. et parfois on doit avoir une, un, des produits un peu plus performants pour tout euh, ça. Euh, après, il y a aussi euh, les déchets. Qui ont pris ont fait le prix de déchets. Enfin, les huiles usagées. Dans la ville de Genève, nous soutient aussi parce qu'elle vient récolter ces huiles. Euh, de côté, il y a aussi le côté euh, personnel aussi. Le personnel, il ne travaille pas à 100% tout le monde. Donc tout le monde y a. Y a cinq. Donc, avec moi, on est moi, quatre employés. Donc ces employés, ils travaillent aussi. Enfin, on essaye de donner parce qu'il y en a qui ont des enfants. Donc on essaye de donner des horaires un peu un peu flexibles. Avant, j'avais j'avais d'autres façons de faire la cuisine, mais je n'aime pas le fait de, de changer après, de donner des congés, ou de donner des trucs qui ne sont pas bien ou de, de faire des choses qui ne sont pas dans ce sens. là Donc c'est plutôt pour moi, pour ma conscience, vraiment de voir que la nourriture au moins elle est, elle est pensée les elle les préparer, etc. Et on fait aussi l'attention avec Parce que ça, ça vient aussi avec moi depuis toute petite. Faire attention, de ne pas jeter, ne de pas de avoir beaucoup de, de, de déchets. Enfin, tout ça, ça vient déjà un peu dans moi. Alors, que ça fait un peu partie de, de, de la vie. Magnifique Merci. Ah, merci. Nouveau faire spot. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas de serre. Mais je ne que tu n'es pas ça.